Euh, donc avant de commencer je vais présenter en deux mots second souffle le plus vite possible et euh, après on démarra le sujet même donc euh, pour bien comprendre enfin pour bien comprendre second souffle c'est un peu compliqué mais ce que je vous suggère le plus c'est d'aller sur le lien que je vais transmettre en ce moment même. Il s'agit de secondsouffle.me, ça permet de se faire une idée un petit peu de qui on est. Et donc, est, en gros, c'est un réseau qui a démarré en, en 2017 et où on essaye d'aborder de, de connecter des luttes entre elles, de, de connecter des, des différents groupes en fait, qui ont tendance à ne pas se côtoyer et qui pourtant partagent des objectifs communs. Euh, donc, euh, on a voulu essayer de relier aussi des différentes approches de lutte, et on voulait aussi avoir cette cette manière de faire, de mélanger des aspects intellectuels, des aspects sensibles et des aspects actifs, on va dire, de, enfin que nous on appelle instinctifs, mais qui, c'est-à-dire qui utilisent l'action aussi, donc qui mettent en œuvre des choses. Voilà, donc ça c'est un peu second souffle, et donc on est on a une manière de voir qui est aussi euh, plutôt, de, plutôt intersectionnelle, et donc c'est pour ça que je vais présenter pourquoi on, a, pourquoi on a décidé de s'intéresser au spécisme. Tous les vendredis soirs, on fait un moment en ligne euh, depuis le confinement sur lequel on aborde différents sujets, et cette fois-ci, on consacre au spécisme. Euh, avant, de, av avant de continuer, du coup, euh, je vais présenter les personnes euh, qui sont là. Donc, Il euh, y a Yves. Yves, que peut-être certaines personnes connaissent, qui est, qui, qui est depuis longtemps euh, impliqué dans plusieurs luttes, et notamment des luttes qui sont assez proches de celles de Second Souffle, et c'est comme ça qu'on a fini par le connaître. Euh, Is Isabelle, qui est venue euh, au dernier regroupement de Second Souffle, qui m'a notamment parlé d'antispécies à ce moment-là, et c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie d'aborder ce sujet au sein de Second Souffle. Et puis alors, il y a Vali, que je connais depuis longtemps aussi, et, que, et qui, ça me paraissait aussi intéressant de l'inviter pour discuter de ce sujet-là, et qui, qui connaît des gens de second souffle, mais qui n'est pas allée elle-même elle à des regroupements. Donc euh, voilà, et, et du coup, on, on aborde le sujet de de, du spécisme et de l'antispécisme, avant tout pour se faire une idée sur ce que c'est, et pour euh, pouvoir... Euh, peut-être après envisager des choses au sein de Second Souffle et aussi pour les autres personnes extérieures, parce qu'on pense parfois euh, réussir à, à, à vulgariser des sujets qui sont parfois difficiles pour d'autres, pas toujours, mais parfois on y arrive. Euh, voilà. Euh, du coup, je voulais, je voulais un petit peu commencer. Donc, est-ce que euh, vous pouvez peut-être prendre quelques minutes chacun chacune pour un peu expliquer euh, ce que c'est pour vous le spécisme et comment, de, comment vous en êtes arrivé à remettre en question peut-être le spécisme et devenir antispéciste. Qui veut commencer <rire> Qui veut commencer <rire> <rire> <rire> Moi, je Sinon je fais des vas-y. Ouais. On t'écoute. Euh, je vais d'abord commencer par parler de moi. Ça, ça me paraît plus simple que de rentrer tout de suite dans dans des termes. Euh, moi, je pense que j'ai été antispéciste sans savoir euh, toute petite le jour où j'ai compris que la viande, c'était des animaux. Ça m'a énormément choqué, euh, voire traumatisé. Et... Euh, et j'ai essayé à cette époque-là de prendre une résolution de ne plus en manger, mais à l'époque c'était absolument compliqué, impossible, j'étais dans une famille nombreuse et tout. Et puis j'ai aussi assisté à des scènes quand mes parents cherchaient une maison de campagne dans les fermes, enfin, j'ai assisté à des scènes absolument horribles qui m'ont fait faire des cauchemars. Mais euh, le spécisme a une telle force euh, dans nos sociétés parce qu'il est ancré, il est ancré dans toutes les structures, comme le sexisme et le racisme. D'ailleurs, mais, mais le spécisme, il est encore moins déconstruit que les autres, et il est vraiment ancré dans tout, dans tous les paramètres de notre vie euh, humaine, entre guillemets, culturelle, langage, les habitudes. Euh, que pour moi, c'était, ça a été insurmontable de tenir cette position en étant enfant. Et puis après, euh, moi actuellement, euh, je me bats pour la convergence de lutte, pour qu'on fasse un lien entre tous. Et pour moi, le spécisme, il est absolument pas plus justifiable que le sexisme, le racisme. Et tout ça, il n'y a rien qui tient pour le justifier plus, si ce n'est une préférence d'espèce qui n'a aucune valeur morale et politique. Mais euh, dans les faits, j'ai absolument pas pu euh, me battre contre toutes les oppressions en même temps. C'est-à-dire que moi, je suis lesbienne, je suis femme. Ma vie était très compliquée à cause de ça. Et, euh, et j'ai commencé par m'occuper de moi. Et euh, ça me rendait déjà tellement que, que euh, ajouter euh, l'antispécisme et surtout le véganisme, parce qu'on mange trois fois par jour euh, avec les gens, euh, ça m'a pas été possible. Donc j'ai mis ça d'un côté de ma tête et j'ai l'habitude de dire que la société m'a beaucoup aidée avec toutes les toutes les possibilités qu'on nous offre pour pas en avoir conscience, pour pas le voir, pour le dénier, pour le transformer en autre chose que ce que c'est, etc. etc. Jusqu'au jour où j'ai rencontré deux lesbiennes qui étaient antispécistes et qui étaient veganes et euh, en plus, parce qu'en plus, il euh, y a une impression que que c'est pas possible aussi on a l'impression que c'est pas possible d'être vegan et euh, quand je les ai rencontrés je me suis dit mais euh, elles sont véganes elles le vivent partout euh, et, et c'est possible et euh, c'est tout quoi c'est il n'y a, y a pas il y a pas une seconde de plus à réfléchir euh, à partir d'aujourd'hui j'arrête je mange plus euh, les animaux et, et je deviens antispéciste voilà c'est euh... mais le travail il, il avait euh, il s'était fait de longue haleine parce que contrairement à beaucoup de gens, je n'ai absolument pas réagi sur la défensive en me disant, euh, en, en essayant de justifier, euh, j'ai mangé de la viande pendant 40 ans, j'ai mangé de la viande pendant 40 ans et j'arrête. Je n'ai pas essayé de, de trouver des biais. Euh, voilà, je ne sais pas si... Et du coup, le spécisme, bah, moi, c'est juste une, une discrimination absolument injuste et injustifiée et injustifiable et qui en plus a des conséquences... Euh, en termes de souffrance et de mort qui sont, qui sont monumentales, enfin, qu'aucune discrimination humaine n'égale. Et, et en fait, moi, je me bats sur un plan politique, parce que je pense, moi, je suis végane, mais mais j'ai aucune pureté végane du tout. Je pense qu'on changera les choses par des, par, en, en, en, faisant du, en convaincant le plus de gens possible de la question animale, de manière à être assez nombreux pour un jour changer le rapport de force politique et espérer changer vraiment quelque chose. Okay. Je ne sais pas si tu as répondu. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que quelqu'un veut... Alors, je vais peut-être faire juste un petit point... Oui, non, je le ferai après. Je vais peut-être d'abord continuer ça et après on en parlera un peu du véganisme aussi rapidement. Et, euh, et voilà, je propose que quelqu'un d'autre prenne la parole un peu sur son parcours. C'est euh, pour se représenter un peu comment on peut passer de l'un à l'autre. Voilà, comme on l'a entendu là. On ne t'entend plus, euh... Yves ah, ouais, tu dois... Es, es... Ouais, <rire> oui, ben, Valy, tu préfères que je parle maintenant ou après Maintenant, on ne t'entend plus non plus, Valérie. <Ouais>, voilà. <rire> moi, je veux bien parler maintenant. Vas-y, vas-y. Euh, moi, du coup, pour moi, l'antispécisme, mais un peu comme Isabelle, je crois que j'ai dû l'être avant de le savoir. Pour moi, l'antispécisme, je n'arrive pas à le lier très, très correctement dans, dans ma tête. Pour moi, avant tout, c'est une démarche personnelle. C'est une envie de voir les animaux non humains différemment. Et euh, ça s'est fait vraiment en, en deux phases, genre petite plus jeune genre adolescente, c'était quelque chose de très intellectuel. Je me demandais pourquoi l'être humain il a autant de place sur terre et qu'est-ce qui lui a donné le droit et j'arrivais pas à répondre à cette question et je je ne lisais pas spécialement de la philosophie pour y répondre, mais je me disais, mais, mais en tout cas, euh, je ne voyais pas de légitimité. Alors, il y avait l'histoire de, euh, des dauphins qui seraient très intelligents, mais quand même, l'être humain est plus intelligent, donc ce serait l'intelligence. Puis, bon, OK, alors c'était quoi l'intelligence Et je n'arrivais pas à résoudre ce, ce truc-là. Euh, et puis, plus tard, je crois que le végétarisme m'a jamais spécialement parlé. Et plus tard, j'ai entendu parler vraiment d'antispécisme. Et là, je me suis dit... Ah ok, ça répond à mes questions, aux questions philosophiques que je me posais avant. Mais par contre, je n'avais plus du tout la force de, de faire un cheminement purement philosophique. Et à ce moment-là, je suis tombée dans, dans une vision ultra euh, sensible. En lisant euh, des, des, des écrits sur l'antispécisme, je me suis dit « mais en fait, je n'arrive plus à dépasser le fait que je me sens en empathie et en fait, ça me fait trop souffrir. Je ne sais pas quoi faire, je ne trouve pas de solution, je ne trouve pas de, de, de euh, ouais, de solutions, et du coup je me suis dit bah, en tout cas la seule chose que je peux faire c'est au moins arrêter d'en manger et, et voir ce que ça me fait et repenser à tout moment, me faire des feedbacks euh, tiens comment je me sens par rapport aux animaux est-ce que j'arrive à mieux me mieux situer, est-ce que j'ai est l'impression que, que, que la position que je prends est-ce que j'ai l'impression qu'elle est juste et du coup j'ai ces deux parts, d'une part très intellectuelle que j'avais avant et puis maintenant qui est ultra sensible et j'arrive, j'ai beaucoup de mal à allier les deux. D'autant qu'avant, la part qui était plutôt intellectuelle, elle était... Enfin, moi, je viens de la ville. Et du coup, euh, moi, par rapport à Isabelle, j'ai jamais compris que la viande, c'était un animal. Mais genre, jamais. C'était un concept qui ne me... Je... Je... Je jamais vu une vache dans un pré, vraiment. Ou bien si, mais c'était pour rire, c'était à la campagne, c'était... Je ne je... captais pas du tout le l'intérêt vraiment enfin le, le lien entre la viande et, et les animaux qui avaient d'or et du coup j'ai comme ça deux choses très scindées en moi d'une part très intellectuelle très citadin citadin qui est très déconnectée de la viande dans dans un sachet au supermarché et d'un animal euh, en prairie ou, ou en, en batterie voilà et du coup pour moi ben, l'antispécisme, c'est essayer de comprendre les deux et d'arriver à, à à trouver des voies pour euh, rééquilibrer une forme d'injustice qui, euh, qui est assez euh, assez violente. Okay. Voilà. Très bien. Ben, du coup, c'est à ton tour, Moi, j'ai l'impression que j'ai eu une sorte de déclic antispéciste euh, à table quand j'avais 13 ans. J'ai été élevé comme un garçon, je mangeais beaucoup de viande, j'avais même tué une pintade à coups de bâton, enfin, c'était un peu du... Du grand n'importe quoi, mon rapport aux animaux. Et puis, lors d'un repas, c'est par rapport à la question de la mort, en fait. Euh, J'avais un morceau de lapin ou de poule dans mon assiette, et je me suis dit tout d'un coup, euh, euh, mais cet animal, il aurait voulu vivre comme moi, il tenait sûrement à sa vie autant que je tiens à la mienne. Et ça m'a absolument horrifié. Et c'est dans les secondes qui ont suivi, enfin, j'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande et du poisson. Euh, et c'est que bien plus tard, que j'ai découvert que c'était un raisonnement un peu de, de ce qu'on appelle égalitariste, de considérer que les intérêts sont, peuvent être semblables, ils sont d'importance semblable parce qu'ils ont autant d'importance pour l'individu qu'il les vit, et que c'est ça qui, leur, qui fait leur importance, c'est l'intensité la, la, la, qu'ils ont, ces intérêts. Et, euh, et voilà, je suis devenu euh, végétarien à cette époque. Et bon, c'était hyper dur, hein, c'était il, il y a 40 ans, et j'étais isolé. Euh, un garçon végétarien en plus, enfin bon, c'était de la sensiblerie, enfin c'était vachement dur à porter. Mmh. Et euh, plus tard, j'ai rencontré euh, d'autres personnes qui étaient végétariennes pour les animaux. On a commencé un peu à travailler là-dessus euh, aussi, parce qu'on sortait à vachement de ridicule. C'était systématiquement ridiculisé, quoi, ce qu'on pouvait dire sur la question, y compris dans les milieux de gauche, à Nart, Écolo, et tout ça, à fond. Et euh, on était un petit groupe, on a découvert les idées de Peter Singer, et c'est lui qui a popularisé la notion de spécisme. Et au départ, euh, Singer, c'est de la philosophie morale. Moi, je ne m'intéressais pas du tout à la philosophie morale, mais c'était des raisonnements qui étaient tellement qui allait tellement de soi, qui avait tellement de force en étant vachement simple, que très vite, on a été un petit groupe à se dire, ben oui, on est euh, contre le spécisme et il faut euh, se battre sur, par rapport à cette condition-là, contre le spécisme et pour ce que Singer appelait l'égalité animale, qui est euh, le fait de prendre en compte les intérêts des individus de façon similaire quelle que soit leur espèce. Et le, justement, le Singer, il a, il a il parle de spécisme, en fait c'est par analogie avec les mots sexisme ou racisme. Le sexisme, c'est un terme de philosophie morale, euh, c'est une discrimination dont sont victimes des individus sur la base de leur espèce. Et Singer, il montre que c'est une discrimination qui est arbitraire parce que le critère d'espèce, il n'est pas pertinent d'un point de vue moral. On ne peut en aucune façon le rattacher de, de façon logique à la question de comment on doit traiter quelqu'un pas plus que les, les critères de race, de sexe, etc. C'est des sortes de critères d'appartenance biologique ou d'identité biologique, mais qui ont pas de, qui entretiennent pas de lien logique avec la question de comment on doit traiter quelqu'un. Et la conclusion de Singer, c'est ce qu'on a, ce qui s'appelle l'égalité animale. Ça va, je trouve, avec la notion de spécisme de fait. C'est qu'on devrait euh, considérer les intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts à défendre et du coup, indépendamment de leur appartenance de groupe, qu'elle soit de sexe, d'âge, de race, euh, euh, ou d'espèce. Okay. Et du coup, bon, la notion de spécisme, donc, aux philosophie morale, c'est une discrimination arbitraire qui opère sur l'espèce, l'individu, mais c'est aussi, les, les mots racisme ou sexisme, ils désignent pas spécialement une discrimination de type moral, ils, ils, ils désignent vachement des idéologies qui génèrent des ordres sociaux inégalitaires, injustes, d'oppression, etc. Et de la même façon, le spécisme, eh bien, il désigne aussi une idéologie qui organise une différence complète, absolue entre les humains et les autres animaux, et, euh, et un ordre social, l'ordre social spéciste, qui est... Euh, un un ordre social qui est fondé sur l'idée qu'il y a des inférieurs et des supérieurs, que les supérieurs peuvent disposer des inférieurs, etc. Et voilà, donc en fait, quand on a découvert ces notions de spécistes d'égalité animale, on s'est dit, ben on, va, euh, on a lancé une revue, les cahiers antispécistes, qui est une revue théorique et militante, et puis on va essayer de lancer un mouvement politique, comme il y a des mouvements politiques féministes, antisexistes, ou des mouvements politiques antiracistes, et autres, ou anti agistes et pour changer euh, les, les, les bases même de la société, parce que c'est les bases même de la société qui sont qui sont spécistes. Voilà, voilà. Ok. Euh, juste un petit truc, j'ai vu Isabelle que parfois tu regardais ton téléphone avec curiosité, c'est parce que parfois je coupe ton micro parce qu'il y a des sons euh, parasites qui viennent beaucoup, et donc quand c'est quelqu'un d'autre qui parle... Non, mais ça... Je, je peux le, je le coupe de chez moi ok donc euh, et si jamais ça vous arrive ne vous étonnez pas c'est quand j'ai deux 300 parasites à cause de ça ok ok très bien du coup euh, bon en, en fait ce qui ce qui ce qui paraît intéressant enfin pour moi et je pense pour d'autres c'est de d'essayer de, de capter en fait euh, ben, comment on remet en question dans une de là dans ce que j'ai entendu c'est Notamment passer par l'alimentaire, euh, de se rendre compte ben, qu'il y avait euh, que, tout, que deux espèces, enfin euh, que, que c'était de l'empathie vis-à-vis d'une espèce, en fait, euh, euh, d'un point de vue alimentaire. Et du coup, je vais en profiter un petit peu pour parler d'un point qu'on a, qu a discuté entre nous avant de, avant de préparer ce moment. Euh, du coup, aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler de véganisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être abordé, puisqu'il y a quand même un lien. Euh, fréquent entre véganisme et, euh, et antispécisme évidemment mais on voulait peut-être éviter certains, certains pièges de, que, que sur le véganisme et peut-être que les personnes s'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut exprimer pourquoi on ne parle pas de véganisme ça peut peut-être euh, peut peut aider ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments il n'y a, a pas certains enfin, dans, dans tous vos parcours on entend quand même qu'il y a un il y a un déclic qui peut avoir lieu via l'alimentaire. Et donc, le, le véganisme est forcément lié à ça. Mais voilà, peut-être si vous pouvez expliquer en deux mots euh, ben si, pourquoi vous, vous, vous ne dites pas spécisme égal véganisme peut-être parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Et, et voilà, si quelqu'un veut bien expliquer un peu. Isabelle, toi, tu veux euh, Moi, contre. Personnellement, enfin je, je préfère me dire antispéciste parce que euh, c'est vraiment très piégeux d'aborder la question en parlant de la bouffe, surtout qu'en général, ça se passe à table et que ce n'est pas une bonne idée. Et en fait, souvent, le véganisme, c'est juste ramener à juste un mode de vie ou une diététique ou, euh, ou euh, la santé. Euh, ou alors chacun, chacun, bah oui, les musulmans, ils ne mangent pas de cochons, les végans ils ne mangent pas d'animaux. Ça, ça ramène la question à, à des choix individuels. Et euh, moi, on me dit, bah, tu as le droit de ne pas manger de viande, et moi, j'ai le droit de manger de la viande. Et du coup, ça fausse complètement la question. Et puis, en plus, en général, chacun passe son temps à justifier ce qu'il y a dans son assiette, alors que moi, je pense effectivement que c'est bien plus intéressant de passer au stade idéologique et euh, à, à parler en termes d'oppression, euh, comme on parle des oppressions humaines. Parce que c'est ça le problème. Et le véganisme, c'est un choix qui est en conséquence à une conscience politique pour moi. Donc euh, mmh. j'évite, euh, j'évite. De... En plus, euh, moi je me dis pas végane parce que c'est presque impossible d'être végane et que si dit dis ça, on peut tout de suite me piéger. Ouais, bah tu, qu'est-ce que tu fais avec les moustiques euh, Qu'est-ce que tu fais Et eh ben bah, tu, quand tu marques tu tes... écrases plein d'insectes. Euh, quand tu fais ton jardin, tu tu des limaces. Donc voilà, moi ça. Du coup, c'est un, un peu un piège d'aborder la question de cette façon-là. Et non seulement c'est un piège, mais euh, c'est pas tout à fait juste, quoi, en fait. Mmh. Voilà. D'autres remarques sur ce sujet mmh. Mmh. Non. Non. Ok. Je sais pour euh, avoir vu, enfin pour l'avoir vu souvent, effectivement, que les discussions autour d'une assiette ne sont pas toujours les plus productives. On pourra peut-être à un moment venir euh, sur euh, qu'est-ce qu'on entend parfois en tant qu'antispéciste euh, comme remarque, mais on y viendra peut-être. Plus tard. Euh, du coup, euh, un des, une des donc euh, que enfin, je sais qu'on a déjà un petit peu abordé ce que c'était le spécisme. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer sa propre définition, genre comment pour vous vous percevez ce que c'est le spécisme et comment cette chose-là est présente peut-être justement ailleurs que dans l'assiette. Euh, qu qui, en quoi ça peut euh, voilà affecter d'autres choses que l'assiette justement? Est-ce que quelqu'un euh, se dit bah, « ben voilà, pour moi, le spécisme, c'est ça ?» Je pense que le but du jeu n'est pas forcément d'être hyper exact, etc., mais de, de, de commencer à mettre des mots sur ce que, comment s'est forgé votre pensée par rapport à ça. Euh, oui, moi, je veux bien, pour, bah, sans vouloir faire une définition ultra exacte, mais pour moi, le spécisme, c'est… Euh c'est euh, une façon de, de de vouloir de vouloir hiérarchiser le, le certaines espèces bon pour moi vraiment c'est genre hiérarchiser les humains les animaux qui sont pas des humains et juste à partir de faire une différence entre ces deux entre ces deux catégories là et à partir de cette euh, scission ben un peu tous les discours sont permis du coup c'est juste euh, comme un, un chemin de pensée qui après permet euh, permet euh, un peu toutes les tout plein d'autres pensées qui découleraient de ça pour moi ok d des rajouts là-dessus ou ça vous va plus ou moins comme point de départ est-ce que je peux ouais, essayer ouais. de résumer Valy et, et puis tu, tu me dis euh, c'était pas du tout ça ou c'était totalement ça ou entre les deux euh, du coup le de ce que Valy bon elle elle définissait donc avec ses mots un peu le spécisme en disant qu'en gros c'était une hiérarchie euh, c une hiérarchie entre espèces et donc et qui créait une énorme séparation entre l'humain et les autres espèces et que c'était le point de départ en fait pour euh, pour en fait ne plus du tout euh, faire attention aux autres espèces en gros est-ce que c'est plus ou moins ça okay. et voilà est-ce qu'il y a d'autres d'autres ajouts à faire sur ce qu'est-ce que serait le spécisme selon votre point de vue et voilà après, oui, j'ai oublié de le dire. D'ailleurs, je le dis pour les gens qui qui le suivent en live. On a un chat. Donc, euh, Augustin prend quelques questions de temps en temps. Nous, on les voit passer. Euh, on ne va pas forcément y répondre tout de suite. On prendra des moments pour y répondre. On va, ne on va pas toujours le faire. Certaines réflexions peuvent aussi parfois nous intéresser, je suppose. Et voilà. Donc, mais, donc là, il y a une première question. On pourra la lire euh, dans pas très longtemps. Et du coup, euh, par rapport à cette définition du spécisme, est-ce que ça vous convient comme point de départ euh, sur la discussion. Oui. moi, je, ouais. Cette histoire de hiérarchie en fonction des espèces, euh, ça peut être une hiérarchie qui est opérée entre les animaux euh, ou une hiérarchie qui est opérée entre les humains et, les, et tous les autres animaux. Euh, fondamentalement, c'est surtout cette seconde forme qui, qui est importante, c'est en fait... La première forme, c'est simplement qu'on on asservit de façon différente les animaux. Mais la, la forme principale, fondamentale, c'est le fait qu'en tant qu'humain, on, on, on a le pouvoir politique et on se donne le pouvoir moral d'asservir tous les autres animaux. Alors, il y a certains qu'on traite bien, hein, les, les animaux de compagnie, et d'autres qu'on qu torture euh, ou qu'on massacre, etc., etc. Et cette seconde forme, euh, qui est la domination humaine sur les autres animaux, euh, nos... c'est forme... une forme anthropocentrique de spécisme, c'est en fait tout bonnement dans nos sociétés l'humanisme. Euh, oui. C'est en fait l'éthique le... euh, et la politique, enfin le... c'est les fondements éthiques et politiques de notre civilisation, l'humanisme. C'est notre appartenance d'espèce, l'humanité, qui est un critère fondamental de prise en compte au niveau éthique et politique, et qui fait que nous, du fait même qu'on appartient à cette espèce-là, on se voit pourvu de droits sacrés, inaliénables, droits à la vie, etc. etc. Et les autres, du fait même, du seul fait qu'ils ne sont pas nés dans l'espèce humaine, ils se voient dénier les droits fondamentaux, notamment à la vie, mais aussi à la liberté, à ne pas être torturés, etc. Et pour moi, la critique du spéciste, c'est la critique de l'idéologie humaniste, qui veut qu'on soit des êtres supérieurs sur une étre. L'humanisme s'appuise dans les vieilles théories grecques de Aristote et compagnie, et s'appuise dans le christianisme, euh, l'homme avec un grand H euh, et au masculin fait à, à l'image de Dieu, et euh, qui est euh, totalement différent des autres animaux qui, eux, ne sont pas à l'image de Dieu, euh, lui c'est un être de liberté, eux c'est des êtres de nature, etc. etc. Mmh. Et le, du coup, l'antispécisme, la, le, le mouvement antispéciste, c'est un mouvement qui va, qui va euh, challenger, je sais pas comment on dit, euh, remettre en question ce qui est les bases mêmes de notre civilisation au niveau moral et au niveau politique. Mais pas dans un sens réactionnaire, euh, mais dans un sens progressiste, pour au contraire élargir la sphère de considération morale, pour élargir euh, la no à qui s'applique la notion d'égalité, à qui s'applique la prise en compte euh, morale, euh, etc. Mmh. Donc là, Yves, tu abordes un aspect très méta de, de la question, c'est donc la... Enfin, le postulat moral de départ qui crée le spécisme en quelque sorte, c'est et que donc selon toi, l'humanisme euh, en serait une des racines quoi. C'est ça que tu, tu veux dire ou je résume L'humanisme, c'est euh, c'est la manifestation principale du spécisme, de l'idéologie spéciste dans laquelle on baigne. Ok. Il ouais. euh, y a juste pour info. Euh, Yves, on, on a une image fixe de toi depuis un moment, je, sais pas si, je suppose que tu as des problèmes de connexion. Si tu as besoin, n'hésite pas à te déconnecter, reconnecter, et peut-être que ça marchera, et sinon, ce n'est pas si grave en soi, je pense, mais bon, je t'informe juste. Alors, euh, moi, j'ai une petite question, je réagis à des choses que j'ai entendues là. Il euh, y, y a une question que je pense qui a dû, enfin, c'est une question un peu naïve, mais qui a dû vous être posée souvent. Est-ce qu'un animal peut-il être spéciste Et si oui ou non, pourquoi Par exemple, ouais. ce qu'on entend parfois, c'est, euh, ben oui, mais par exemple, les, les prédateurs, ils mangent les autres animaux aussi. Et Est-ce que pour vous, ça, ce serait du spécisme ou pas ouais. Allô voilà. euh... Moi, je ne sais, sais pas quoi répondre à ça on m'a jamais demandé ça ah oui non si les animaux étaient spécistes non Pas, pas en ce sens là mais souvent ce qu'on entend c'est euh, ben bah oui mais les animaux ils mangent d'autres animaux par exemple sur l'aspect vegan ou, ou ou enfin le fait de ne pas manger d'animaux ils disent ah oui mais les autres animaux mangent des animaux et quelle différence vous faites entre entre un humain qui mange un autre animal et un, et un autre animal simplement qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait euh, Qu'est-ce qu'il y a comme... Euh, pourquoi... Euh, je pose cette question parce que c'est souvent une question qui revient sur d'autres sujets de lutte, comme sur le racisme. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il existe un racisme inversé, par exemple. Et pour moi, il y a un lien. Peut-être, euh, je ne sais pas si vous en avez un à faire là-dessus. Je ne sais pas si c'est si très, très important de répondre à ça. Je crois que ça dépend de la définition qu'on donne du spécisme si c'est le fait de, de, de se comporter différemment en fonction de l'espèce, de celui qu'on a en face, bah oui, on peut dire que la plupart des animaux sont spécistes. Quoi. Euh, mais en même temps, si c'est vraiment l'espèce en soi qui, qui détermine euh, leur comportement, ça voudrait dire qu'ils ont une sorte de concept de l'espèce. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est n'est pas évident. quoi. En tout cas, ils ne baignent pas de biologie spéciste, par exemple, comme c'est le cas okay. pour nous. Euh, pour moi c'est difficile de répondre à cette question, ça dépend un peu de précisément quelle définition on va donner à la notion de spécisme ok euh, très bien je propose peut-être de faire un point enfin, un truc qui nous intéresse comme on parlait d'une approche intersectionnelle euh, comme dans le parcours d'Isabelle notamment, je, enfin, je l'ai plus remarqué dedans, elle parlait du fait que ben, elle, ça croisait avec d'autres luttes et que parfois, ben, elle était, était aussi, parfois elle était occupée par d'autres luttes euh, quel lien vous faites ah oui dans, le, dans ce que disait euh, Yves aussi, il disait que le fait d'être euh, un homme euh, dans un monde patriarcal et de pas manger de viande ça, ça, ben, ça changeait quelque chose et du coup qu'est-ce que vous faites vous comme lien entre euh, ben, l'antispécisme le, le, euh, et d'autres luttes euh, bah, en fait, ouais, il, il me semble qu'il qu y a un mécanisme commun à, à toutes, ces, euh, toutes ces oppressions, euh, qui est qu'il y a, y a une exploitation et euh, une utilisation des autres à son profit, qui est, euh, qui est chez les humains, on a besoin de le justifier parce que quelque part, ce n'est pas... C est, c est, c est, euh, on a un espèce de sens moral et politique, et qu'il y a une justification qui arrive après coup, qui vise à altériser l'autre, c'est-à-dire à, à faire en sorte de rejeter ce qu'il y a chez l'autre, qui est semblable à nous, parce que s'il est semblable à nous, on ne peut pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, donc on est obligé d'inventer l'idée qu'il est complètement autre, chez les animaux, c'est plus compliqué parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont autres, sauf que sur le plan de la sensibilité, sur le plan de l'envie de vivre, sur le plan du, du goût de la liberté, sur des tas de choses, ils sont semblables à nous. Et du coup, on est obligé d'inventer une histoire qui altérise, qui crée euh, une, une altérité, c'est-à-dire c'est autre chose que la différence. C'est-à-dire euh, c'est vraiment euh, prétendre qu'il y a des catégories d'individus qui sont entièrement autres dans leur personne. On va prendre par exemple une différence, la couleur de peau, le sexe, mais euh, cette différence va sur-signifier de manière à dire euh, que c'est un signe d une, d une, du fait qu'ils sont complètement autres euh, en, entièrement. Enfin, C'est une différence de nature et plus de degrés. Et, euh, et cette euh, altérisation… Elle, elle, en même temps, elle hiérarchie, c'est-à-dire que c'est une altérisation qui vise à inférioriser euh, cette, ces personnes de catégorie de manière à justifier des traitements différents. Euh, et euh, moi, je me base là-dessus, c'est des analyses féministes matérialistes, je me base sur beaucoup de féministes matérialistes, mais beaucoup, beaucoup sur Christine Delphi, qui décrit ça très, très bien dans « Classiers dominés qui sont les autres ». Et, euh, et euh, franchement, moi je suis, je, plus j'y réfléchis, en fait, elle, elle dit que c'est des catégorisations par euh, grandes catégories binaires d'opposition, c'est-à-dire hommes-femmes, noirs-blancs, à hommes, femmes, euh, noir, blanc, euh, arien, noir, rien. Euh, et en fait, pour, et elle dit que c'est dans ces cas-là, on met tout le monde dans un même truc, qu'on oppose à tout le monde dans un autre truc, enfin euh, une autre catégorie, euh, pour mettre une catégorie en dessous et justifier son oppression et c'est une analyse à mon avis qui je, qui s'applique complètement à la différence humain animal à la catégorisation humain animal euh, donc c'est pour ça que moi je mmh. je pense que en, en luttant un, sur un plan idéologique contre ce ce mécanisme là euh, on, on gagnerait du temps parce que parce que quand on continue à le justifier quelque part ce mécanisme ben, il est tout prêt à être réutilisé ailleurs donc tant qu'on le tant qu'on dit oh mais ce ne sont que des animaux c'est pas pareil ils sont vraiment inférieurs et eh ben il y a, ya ce mécanisme qui est prêt à être utilisé euh, entre les humains d'ailleurs en général c'est ce qui a été fait c'est à dire que les humains qu'on a voulu inférioriser on les a animalisés, on a dit ils sont ils sont pas un peu moins humains que les autres, ils sont un peu plus animaux, ils sont un peu plus du côté de la nature. Et c'est vrai pour tous les humains qui ont été opprimés, et discriminés. Quoi. Donc, pour moi, mmh. c'est évident que, que le lien, enfin, qu'il que y a une convergence des luttes à avoir. Euh, et que quand on se bat pour une lutte, on se bat pour toutes. Et que s'il y en a une qu'on justifie encore alors qu'elle n'est pas justifiable, eh ben, on rend toutes les autres possibles. Euh, euh, est ce qu'elle continue à durer. Quoi. Je, prends, je rebondis sur ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a des exemples hein, que les gens ne connaissent pas forcément, mais par exemple, je sais que dans le génocide du Rwanda, on, a, on, on parlait des, des Tutsis comme des, des cancrelats et que du coup, ça permettait de les, les assassiner en masse, et c'est probablement pas le premier lien qu'on se dit, enfin, on ne se dit pas forcément que c'est un problème de spécisme à cet endroit-là, et Pourtant, ce que tu viens de dire montre qu'il y a en tout cas un lien entre les deux. Et ça, ça a eu lieu euh, effectivement sur d'autres belles euh, euh, génocides de manière générale. Enfin, surtout les massacres génocides. Euh, d'autres liens que vous faites, vous, entre euh, antispécisme et d'autres luttes euh, existantes Et peut-être d'autres luttes dans lesquelles vous êtes impliqués. N'hésitez pas aussi à partager un peu... Oui. Moi, je fais un lien avec euh, le féminisme aussi, peut-être plus dans un truc euh, euh, inter pas très personnel aussi, mais bah, peut, comme Isabelle, je le vois aussi comme ça, on peut reprendre des, des, des théories féministes et, le, et faire une application directe sur euh, les animaux humains et non-humains. Et, euh, et euh... Qu'est-ce que je voulais dire Et comme, comme Yves disait au début, être végétarien en tant que, que garçon dans un monde patriarcal qui, qui passe un peu pour de la sensiblerie, c'est amusant parce que je, moi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les filles, pour les assignées filles, mais dans un autre sens, ah, c'est mignon, t'aimes bien les animaux. Et du coup, moi, c'est à ce moment-là que je dis, ah, non, pas pour les animaux, c'est juste pour, pour remettre l'humain le, le, à sa place, c'est pour questionner la place de l'homme, de l'être humain et tout ça et du coup je réintellectualise le truc juste pour euh, pour embêter les gens en face et après je dis non non je fais ça juste pour les animaux vous aviez raison euh, pour, euh. <rire> <rire> à la fin non parce qu'en fait c'est très énervant d'une part j'ai en, pas mmh. envie qu'on me prenne pour ah c'est une fille elle est mignonne mmh. ah c'est joli elle aime les lapins enfin les lapins je sais pas pourquoi les lapins mais c'est souvent les lapins et, et alors je rends le truc intellectuel et c'est hyper déroutant ah en fait c'est une fille mais elle sait quand même réfléchir incroyable. Du coup, pour moi, c'est aussi une manière de passer un peu de féminisme dedans. Je suis là, on ne m'attend pas et du coup, je, je brise une croyance. Euh. Et, et d'autre part, après, je reviens à ça en disant non, mais c'est vrai, c'est vraiment pour les animaux. Je fais ça que pour eux, en espérant que ça ait un impact et pour, euh, pour euh, étudier mon rapport à eux. Et du coup, euh, c'est une manière de garder la sensibilité de la chose, mais tout en la rendant intellectuelle, chose qu'on attend un peu moins, euh, euh, entre guillemets, d'une fille. Et une autre chose dans laquelle je vois une, une convergence des luttes, c'est du coup ben, les animaux non humains, je, je pense qu'ils sont considérés comme sacrément bien dominés par les humains. Et, euh, et là où je trouve que c'est intéressant comme démarche, en tout cas personnelle ou éthique, c'est de se dire je vais essayer de les valoriser autrement, de leur donner la valeur que j'ai jamais euh, su leur donner parce qu'on m'avait on m'avait dit qu'ils étaient moins euh, moins importants que moi ou qu'ils n'étaient pas mes égaux. Et en leur redonnant de la valeur et en leur redonnant de la valeur, je me rends compte que j'ai rien à y gagner. Mais rien. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un moustique, une mouche, un chien, un chat, pas une seule vache que je vais pas manger qui de fait va venir me dire hey, « "Eh en tout cas, merci, c'est cool ce que tu fais pour nous ». Et du coup, je ne vais pas avoir un retour de euh, « je le fais parce qu'au fond, euh, ça booste un peu mon ego. C'est ultra désintéressé et il n'y a vraiment aucun moment où ça donne une place euh, euh, où, où, où on a un, un retour euh, de la personne elle-même qu'on est censé défendre. Et du coup, je, moi, j'ai le sentiment que c'est une défense qui est euh, ultra gratos, euh, dans le sens où on n'a pas de retour… Euh, sociale et moi j'aime bien d'apprendre à faire ça et de, et de sentir l'impact que ça a euh, sur moi en tout cas et puis les autres euh, s'il faut verra. que ça ait un impact aussi, oui voilà <rire> ok ouais, j'essaie de résumer parce que la deuxième pensée est plus difficile pour moi à, à, à capter du coup le, ce que tu dis c'est que le fait que hum, tu n'as pas de relation en fait directe avec des animaux ou du moins que ils savent pas forcément qu'il hein, qu n'est pas marqué sur ta tête antispéciste pour des animaux peut-être, et eh ben que du coup, en fait, selon toi, c'est une manière euh, d'explorer euh, une manière, enfin, un, un, une lutte un peu contre l'aspect égotique euh, qu'il peut y avoir. Euh, c'est ça que tu voulais dire ouais. Ouais. Euh, Et... Ouais, Est-ce que vous, avez, vous faites encore d'autres liens avec d'autres euh, luttes, euh, d'autres euh, oppressions, etc. Oui, moi j'en fais un euh, très fort euh, à travers l'humanisme. L'idéologie humaniste, je disais que les humains, ils sont vus comme des êtres de liberté faits à l'image de Dieu et euh, les animaux, c'est des êtres de nature. Et en fait... Euh, quand on parle de, de racisme, de sexisme, d'agisme, etc., toutes ces idéologies-là, comme l'idéologie spéciste, c'est des idéologies qui placent les dominants comme des êtres de liberté, des êtres d'histoire, de civilisation, de culture, d'éducation, et qui placent les dominés comme des êtres de nature, qui sont programmés, qui sont des organismes mûs par des instincts, qui sont des corps pas très intelligents, etc., et ça, c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve, un mécanisme idéologique qui est commun à toutes ces oppressions. Et je pense que la matrice globale, c'est la matrice qui oppose l'humanité à la nature, qui divise le monde en deux, deux règnes. Le règne de la nature qui est celui du déterminisme, de la circularité… Euh, de la totalité, les éléments naturels, ils sont fonctionnels par rapport à un ordre naturel, c'est hyper totalitaire comme façon de voir les choses. Et puis euh, à ça, il est opposé l'ordre de la liberté qui est l'humanité, euh, où les individus existent, ils sont pas fonctionnels, ils existent pour eux-mêmes, ils ont une subjectivité propre, ils ont un, un vécu propre, des besoins qui leur sont des désirs, euh, un monde qui leur est propre et alors que tout ça c'est complètement nié côté nature où euh, les êtres sont fonctionnels dans l'idéologie sexiste avant les femmes elles étaient tenaient tout entière dans leur utérus totamoulière et euh c'est un slogan qui a traversé les millénaires quoi toute la femme tient dans son utérus et les femmes elles sont fonctionnelles pour la reproduction et tout ce qu'elles sont euh, c'est déterminé en fait par cette euh, fonction qu'elles ont et euh, les noirs, c'est des corps vigoureux euh, sans grande tête. Et, euh, et les animaux, c'est des organismes qui sont entièrement nus par des instincts, etc. etc. Et à l'inverse, la figure de l'homme par rapport à la femme, du blanc par rapport euh, au, au peuple colonisé, ou la figure de l'humain par rapport aux animaux, ou même la figure de l'adulte par rapport aux enfants. C'est la figure d'un être de liberté euh, qui sait ce qui, qui réfléchit, qui, qui est un être doué de raison, etc. Et ça, c'est vraiment une idéologie, un, un modèle idéologique, un schéma idéologique qui est commun à toutes les oppressions. Et à mon avis, où le, le schéma perd à ce niveau-là, c'est euh, cette coupure humanité-nature. C'est le fait de considérer qu'il y aurait comme ça deux mondes différents dans le monde, quoi, qui autorisent du coup deux morales différentes, une morale égalitariste au sein des humains et une morale de la domination à l'encontre de tout le reste. Quoi. Mmh. Ouais, c'est intéressant, je trouve, euh, ça, puisque ben, à Second Souffle, on s'est on beaucoup, beaucoup inspiré notamment du philosophe Spinoza. Et euh, dans les, une des choses qui fait souvent le plus mal aux êtres humains quand, quand, quand ils commencent à s'initier à la philosophie de Spinoza, c'est le fait que l'être humain n'est pas, enfin, pas en soi un libre arbitre euh, autant qu'on l'imagine et, et j'ai l'impression que dans ce que tu décris là, il euh, ben, y a un mécanisme où pour euh, l'animal on considère que c'est normal de le de choisir à sa place et qu'en fait il est aucun libre-arbitre et qu'on considère de l'autre côté que l'être humain le, aurait droit de base à un libre-arbitre et, et pourrait dé, enfin, déterminer euh, chacune de ses actions etc. Et euh, donc, euh, je, je trouve que ça, ça fait un lien assez fort, peut-être, pour les gens qui... Je sais qu'il y en a dans les personnes qui regardent, des gens qui s'intéressent qui à Spinoza, quoi. Et voilà. Euh, et du coup, dans ce discours que tu as sur euh, la nature, donc, euh, je pense que autour de... Enfin, que ce soit Valy ou Isabelle, je pense que vous êtes aussi sur la même longueur d'onde, me semble-t-il, de ce que je connais de vous, que... Euh, Enfin, qu'en soi, il n'y a pas forcément une, y a pas une rupture si... si claire entre l'être humain et le reste de la nature, comme si l'être humain était hors de nature. Il me semble que c'est un truc qui, qui fait consensus, peut-être, autour euh, du chat. Et, enfin, ici. et du coup, je voulais savoir, ben, vous, est-ce que euh, cette pensée-là, elle a commencé avec l'antispécisme ou si c'est... Euh... Enfin, vous aviez déjà cette pensée-là et l'antispécisme est arrivé comme ben, une continuité de cette pensée que ben, l'être voilà, humain et la nature, ça fait partie du même tout et que l'être que humain n'est pas moins naturel que l'animal ou des choses comme ça. Euh... Euh, oui, moi je veux bien répondre. Oui, vas-y, vas-y. Euh, ben, moi, j'ai commencé par l'antispécisme, ce qui était plus ou moins en parallèle avec euh, mon féminisme. Et en fait, j'ai commencé par l'antispécisme et très vite, j'ai eu un... un euh, j'ai été bloquée, je ne savais plus comment faire, euh, comment mettre en pratique euh, euh, ma pensée ou comment, euh, comment le matérialiser dans ma vie de tous les jours ou en en parlant. Et, et le féminisme a... a, a a pris la suite, quand j'étais bloquée, bloquée sur l'antispécisme, je me suis lancée dans le féminisme parce que, de fait, c'était plus facile de parler avec des, des meufs ou des personnes qui avaient des vécus de meufs ou, ou d'avoir ces discussions-là. Il y avait plus de choses qui avaient été écrites aussi. Et de fait, ça me, ça me, ça me touchait euh, très, très personnellement. Je, plus personnellement, je ne sais pas, sûrement quand même un peu. Euh, mais en tout cas, c'était un, un, plus un combat de tous les jours, de savoir euh, comment me défendre, comment parler, comment atteindre euh, mes objectifs dans un monde qui m'empêche de faire euh, ce que je veux faire, ou qui ne me donne pas les droits auxquels j'ai accès. Et du coup, je, ouais. moi disons que je relis très très fort les deux, que le féminisme, j'ai plus la chance de le... De le euh, de le concrétiser, que l'antispécisme, que j'ai encore beaucoup de mal à... Enfin, que régulièrement, je me dis, mince, je sais pas quoi faire pour, pour matérialiser mon, mon envie, ma pensée, et, et ou mmh. la partager. Alors que le féminisme, c'est plus facile d'avoir une discussion là-dessus. Ok. Ouais. Euh, J'aimerais bien vous poser cette question, du coup, de qu'est-ce qui rend... Euh, la lutte antispéciste un petit peu différente peut-être d'autres luttes puisque chaque lutte a ses spécificités et je voulais vous, voilà vous poser cette question-là puisque il me semble que elle a plein de particularités peut-être que vous pouvez un peu expli expliquer et après je vous propose de faire un petit tour de deux trois questions du chat et puis revenir euh, sur d'autres thèmes qu'on qu a prévu voilà est-ce que donc vous pouvez dire selon vous ce qui ce qui rend la lutte stress, enfin, différente des autres. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les autres Donc, on voit bien qu'il y a des points de convergence. Et voilà, quels sont les, les points de différence <rire> Est-ce que je, je prends la parole ou ça va Vas-y. Moi, je vois des gros points de différence. D'abord, il y a par rapport à ces histoires d'humanisme, c'est que les luttes intra-humaines, c'est des luttes qui restent... Euh, dans un cadre humaniste, parce que c'est un cadre dont elles peuvent se servir. Euh, on n'est pas du bétail, on n'est pas des chiens, euh, on est humain, comme, et on doit avoir, se voir reconnaître des droits parce qu'on est humain. Et là, à ce niveau-là, la lutte antispéciste, elle fait voler ce cadre en éclats, elle le conteste. Euh, on aura l'occasion d'en parler, je pense, mais il y a de plus en plus d'études de psychologie sociale qui montrent que euh, le cadre humaniste, c'est un cadre qui génère en même temps la déshumanisation, c'est-à-dire les, les phénomènes racistes, sexistes, etc. Et qu'en en fait, ça offre un vrai intérêt de lutter contre ce cadre-là, aussi du point de vue des luttes intra-humaines. Et l'autre euh, truc que je trouve vraiment très important comme différence, mais qui est, c est, c est lié, c'est que les luttes humanistes, les luttes qui se font au nom de l'humanité, c'est des luttes ou une éthique qui continue de se référer à une appartenance communautaire. C'est parce qu'on fait partie de l'espèce humaine, c'est parce que euh, on fait partie d'un même groupe qu'on doit se voir reconnaître des, des droits, qu'on doit avoir nos intérêts, être pris en compte et tout ça. Et l'antispécisme, il dit pas que c'est parce qu'on est tous des animaux qu'on fait partie de l'animalité, c'est pas ça. Il dit, euh, il faut arrêter de juger les individus et l'importance de leurs intérêts en fonction des groupes auxquels on les rattache. Il faut arrêter de, de réfléchir en termes de groupe. Et c'est ce qui compte, c'est les individus et la force de leurs intérêts, de, ce, qui, ce qui leur importe en fait. Et il faut prendre en compte les individus parce que euh, ils donnent euh, une valeur à ce qui, euh, à ce qui leur arrive, et uniquement pour cette raison-là, indépendamment de toute appartenance. Et là, c'est une, une énorme révolution au niveau éthique et politique, parce que c'est une révolution qui demande qu'on cesse de raisonner en termes d'appartenance. Mmh. Ok, donc ça élargirait l'horizon de, en fait, de lutte, au final. Oui, c'est en finir avec ces éthiques et ces politiques qui sont fondées sur les appartenances et qui et qui en même temps, du coup, sont nécessairement fondés sur l'exclusion, parce que quand il y a l'appartenance à un groupe, il y a nécessairement l'exclusion de ce qui ne fait pas partie de ce groupe-là. C'est nécessairement des particularismes, ces éthiques, et euh, en fait, l'antispécisme, il prône l'égalité, ce qu'on appelle l'égalité animale, c'est un véritable universalisme. Il faut prendre en compte les intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts à défendre, qui attachent de l'importance à ce qu'ils vivent. C'est-à-dire tous les êtres sensibles, sentients quoi Mmh. Ok. Et pe peut-être aussi une autre particularité, euh, c'est que, que les animaux ne peuvent pas parler dans notre langage habituel, et du coup, on a, on a un, un accès à, à leurs euh, intentions qui est beaucoup moins évidente. En tout cas, pour moi, je pense, euh, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup apprendre des choses par le langage, et du coup, euh, je pense, que ça rend aussi euh, compliqué. Euh, de porter la parole d'une de, de une victime ou d'une personne dominée qui n'a pas la parole, justement. Hmm. Qui ne peut pas l'exprimer dans le monde qui la domine. Et qui n'a pas les... Ça, dans le langage de, des personnes du monde qui la domine, ouais. Ok. D'autres interventions sur... Moi, juste, euh, en fait, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans, dans le spécisme ou l'antispécisme, c'est que, pour une fois... C'est plutôt euh, les membres de groupes dominants qui euh, qui prennent les choses en main en, en remettant en question euh, leur position de dominant et en et en essayant de la déconstruire et de la et de lutter contre. Euh, en fait, les, les animaux, ils se défendent euh, individuellement. Apparemment, ils sont quand même loin de pouvoir vraiment s'organiser pour faire une vraie lutte, comme toutes les luttes de libération humaine l'ont fait. Pas par nature peut-être, mais simplement parce qu'ils sont mis dans des conditions où c'est pratiquement impossible pour eux. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il qu y a un truc intéressant, c'est de voir comment, comment un individu en posture dominante, qui souvent ne se rend même pas compte de la domination, à cette position-là, souvent, on ne s'en rend pas compte. Comment euh, ça peut être un modèle euh, de déconstruction euh, de ses propres dominations Et ça, je trouvais c'est un peu intéressant. Mmh. C'est-à-dire que c'est une question qui existe dans d'autres luttes, mais qui, qui est souvent ben, pas aussi centrale dans le sens où il me semble ben, que les chez gens... les animaux, il n'y a, a pas d'autre alternative que les humains décident à un moment de lâcher certains privilèges. Ouais. La plupart des autres luttes ont gagné le... par la pression, principalement. Mm. S'il n'y avait pas Mais eu ça... une forte pression des groupes dominés, euh, euh, pour le moment, mm. euh, ils ne se seraient pas libérés. Quoi. Tandis que mm. là, euh, ça ne va pas se passer comme ça, apparemment. Enfin, J'espère que ça mm. va aller plus vite que ça, quoi. Et c'est potentiellement, puisque tu disais tout à l'heure Isabelle que tu avais l'impression que l'antispécisme était parfois mis de côté ou en retrait par rapport à d'autres luttes, c'est potentiellement aussi ce qui la rend plus difficile ou plus lente que d'autres oui, luttes. Bien ben oui, bien sûr, puisque les dominés eux-mêmes ne peuvent pas s'organiser et se rebeller et faire la pression politique qu'il faudrait pour, pour qu'ils se libèrent. Oui. Et ce qui me semble être, en, pas, pas totalement en point commun, mais un petit peu avec lanti puisque lanti évidemment, il y a des moyens d'expression qui existent en commun, qui sont plus grands qu'avec les animaux. Mais il y a aussi cette question que ben, les personnes qui peuvent lutter contre l'âgisme sont des personnes qui ont très peu de pouvoir pour pouvoir lutter. Quoi. Et, du coup, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit lien, même ouais. si c'est probablement encore plus fort avec les animaux qui, je pense, est yeah, intéressant même... pour ce bon souffle, étant donné notre rapport à l'antiagisme. Ouais, la, agisme L'agisme, il peut y avoir absence de parole. Euh, euh, mm. oui, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Il peut mm. y avoir une incapacité de, de s'exprimer, d'avoir une action politique, de, de voter. De, il y, y a des gens qui, comme ça, des humains, qui sont complètement incapacités à ce niveau-là. D'ailleurs, on pourrait faire le lien avec le capacitisme. <rire> mmh. ben, tu peux voilà. le faire, <rire> si tu veux. Euh, oui, tout à l'heure, je parlais d'un mécanisme commun à toutes les peut oppressions. Le capacitisme, peut-être. Le capacitisme, c'est évaluer le traitement qu'on veut faire à des individus selon leurs capacités. C'est-à-dire que ouais, le traitement moral qu'on va leur appliquer va dépendre de s'ils ont certaines capacités ou pas. Oui. Euh, que, Yves, ça, ça, ça te paraît oui, oui, oui, à peu près, oui. Voilà. et euh, Comme si les, les capacités pouvaient être un critère de traitement moral et politique. Euh, oui. En gros, c'est ça. Et, On euh... l'appelle aussi le validisme. Enfin... Oui, mais euh, je crois qu'on aime mieux capacitisme parce que ça, euh, ça paraît ça paraît plus précis mais je ne me rappelle mmh. plus pourquoi euh, <rire> et il semblerait que c'est un peu c'est bien un peu une matrice commune parce que c'est souvent sous prétexte de capacité moindre qu'on a opprimé qu'on a infériorisé des catégories d'individus que ce soit des humains ou des animaux on prétend qu'ils sont moins intelligents, qu'ils sont moins ci, qu'ils sont moins ça. En général, enfin, moi, je pense que c'est une matrice commune à, à beaucoup d'oppressions, voire toutes. Mmh. Et, euh, et du coup, le lien avec l'agisme est super intéressant parce que c'est exactement ça, l'agisme. C'est soit euh, des, des nourrissons qui n'ont pas encore acquis les capacités euh, qu'on reconnaît pour traiter les gens comme des individus autonomes, euh, soit c'est des, des vieillards qui les ont perdus quoi et mmh. euh, souvent ces catégories là euh, ont beaucoup plus de mal à se défendre par eux mêmes que, que d'autres catégories euh, en pleine position de leurs moyens mmh. et on parle pas, et là j'ai pas parlé du handicap j'ai parlé que de l'agisme <rire> mmh. ouais. ok très bien euh, D'autres choses encore sur ce qui rend cette lutte spécifique euh, où on a fait plus ou moins le tour. Je propose, si, si, si on a fait plus ou moins le tour, je vous propose de regarder, on a deux questions. Donc euh, la première, elle était ici. On est peut-être euh, hors sujet, donc je suppose que vous pouvez la voir. Oui, oui. Bien sûr. Donc, Je vais lire la question. Hein. Euh, donc, Question de Raph. Est-ce que vous avez changé votre manière de parler dans une perspective antispéciste, comme il y a une manière de changer de la, ma la manière dont on parle dans une perspective antisexiste, ou antiraciste, anti-agiste euh, je, je, je veux bien répondre un petit peu. Vas-y, vas euh, euh, ouais, pour, pour moi, c'est évident, parce que l'infériorisation et le mépris de l'animal, ils il traversent le langage... Euh, euh, d'abord on insulte les, les gens avec des noms d'animaux et puis il euh, y a énormément d'expressions de, euh, dans, dans lesquelles euh, l'animal il a juste bon dos pour critiquer Voilà, les hommes sont des cochons, euh, des porcs enfin, euh, dans, moi je, je suis dans le milieu de la chanson et dans le milieu de la chanson sans arrêt je suis obligée de dire mais moi je ne suis pas d'accord pour, pour dire ça parce qu'on utilise, en fait, euh, les animaux comme métaphore des, des pires choses humaines, quoi. Euh, J'ai donné quelques exemples, mais il y en a... Oui, en général, on est bestial. L'humain, quand il est le plus cruel possible, ah. ce qui est très humain, en général, on dit qu'il est aussi, euh, aussi euh, cruel qu'un qu animal qui, enfin, qui se comporte comme une bête. Euh, mmh. Voilà. Et, euh, et ça, euh, ça véhicule l'idée que l'animal est, est un être méprisable. Mmh. Donc, il faut changer ce langage-là. Et vous, est-ce qu'il y a des mots que vous avez dû changer en particulier Ça a l'imaginaire. Vous... Pardon ah, Un paquet. Ouais, vous avez des exemples comme ça de mots que vous avez changés ou bah. que parfois vous avez encore et vous dites « Ah merde, j'ai utilisé un mot que, qui participe peut-être mmh. en… Yeah. » Il y a beaucoup d'antispécistes, par exemple, qui vont dire les, les humains ou les animaux humains et les animaux non humains. Euh, et c'est pas parfait d'ailleurs comme formule, parce que ça reste centré sur la notion d'humanité, on est humain ou non humain. Mais en même temps, ça correspond bien à la réalité sociale et politique actuelle, où c'est vraiment déterminant. Et c'est simplement que bio biologiquement, les humains sont des animaux, mais politiquement, on sépare radicalement les humains des, anim des autres animaux, justement des animaux, pour faire deux catégories séparées. Et donc, c'est un acte un peu de résistance à ce niveau-là, euh, que dire les, les animaux humains et les animaux non humains, euh, pour bien euh, signifier que les humains sont biologiquement des animaux, et que cette séparation, cette distanciation qu'on essaye de mener, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Qu'on ait des semblables et pas des, et pas des dissemblables. Par exemple Oui. D'autres choses à, à ce sujet, donc à, au sujet des mots qu'on utilise Hum, oui. Moi, moi j'ai changé beaucoup de choses, mais après, ça m'arrive quand même de, de dire de, que ça m'échappe et que je me dise « merde, pourquoi j'ai dit ça ?». Mais alors, je vais me rectifier tout de suite en disant « et encore, je dis ça, mais c'est n'importe quoi. Qui a dit qu'un chien était moins important que Et du coup, ça me permet de, de, de me rectifier et de lancer le, le débat sans le lancer du tout, juste de pouvoir le dire. Euh... Tout comme quand quelqu'un dit ben, qu'il aille se faire reculer, celui-là. Et alors de pouvoir faire Ah bon, pourquoi Tu as envie qu'il qu prenne du plaisir aujourd'hui Lui, il aime bien ce genre de pratique, il a grave de la chance. En fait, tu l'adores, ce mec. Et du coup, essayer de, de, de, de, de le faire passer sans détourner. entrer dans le débat, ouais, mais, mais de pouvoir le dire, de ne pas laisser dire n'importe quoi. Et qu'au final, la personne, comme elle en a marre, que, que je, je l'empêche de dire ce mot-là, finisse par dire autre chose. Et moi, à titre anecdotique, je ne dis plus non d'un chien que j'aimais beaucoup dire, je dis non d'une banane. <rire> Ça me fait beaucoup rire. <rire> ok. Et du coup... Euh... Moi, j'ai juste, un... ouais. ouais. juste un exemple. Vas-y, vas-y. J'ai peut-être juste un exemple, c'est quand les gens disent euh, « on, on a traité des humains comme des animaux », je corrige en disant « on a traité des humains comme on ne devrait pas traiter des animaux mmh. ». Parce okay. que sinon... On a l'air de dire que c'est juste pour les ah. animaux et je crois euh, qu'on a, qu oui, qu a perdu une demi seconde. je crois qu'on t'a perdu un petit peu. je crois qu'on a compris le... ce que tu disais si j'ai bien entendu. Euh, tu disais que du coup le fait de, de rappeler que c'est comme on ne devrait pas traiter les animaux, ben, ça ça faisait que d'une part tu défendais les humains en question et d'autre part tu continuais à défendre les animaux. Parce qu'il y a eu une petite, euh, une petite perte. Ouais. Euh, et du coup, voilà. Okay. Et du coup, euh, ouais, c'est évidemment un sujet assez intéressant, puisque dans quasi toutes les luttes, on doit, on doit travailler notre vocabulaire, en tout cas. Pas toujours le changer, mais en tout cas, il faut une attention particulière au vocabulaire. Moi, il et... y a, enfin, y a le mot nature, par exemple, que j'utilise plus. Mm -hmm. euh, où je dis aux gens, la nature, ça n'existe pas. Et... Euh, parce que euh, il, cette idée de nature, elle est omniprésente dans les histoires de spécisme. Par quoi tu le et, remplaces Eh et ben, ça dépend, ce dont, ça dépend de ce dont je veux parler, parce que si je veux parler de la campagne, je vais dire la campagne. Si je veux parler de l'essence d'un être, de la nature d'un être, ben, je vais à dire euh, sa constitution, ou euh, ses dispositions, ou ce genre de trucs. D'ailleurs, euh, bon, c'est... Je vous suggère, euh, si vous avez l'occasion de vous y intéresser, un livre et, un, et ou un spectacle qui s'appelle La nature contre nature, qui là, euh, valise souris parce que c'est quelqu'un qu'on connaît en commun, euh, et c'est du coup c'est ça aborde c'est quelqu'un qui a compilé beaucoup de travail si, travaux scientifiques, mais qui a regardé euh, un biais en fait. Euh, à la fois naturaliste et à la fois euh, patriarcal qui avait dans beaucoup de travaux scientifiques et qui en fait tendait à dire euh, ah vous voyez les, ani les animaux enfin à penser que les animaux étaient forcément hétérosexuels et que du coup chaque fois qu'il y avait un animal enfin des animaux qui avaient des comportements enfin qui dans la pratique étaient, des, étaient homosexuels ou j'en sais rien et eh ben plutôt que plutôt que dire, que faire juste l'observation il rajoutait toujours un petit commentaire naturaliste en mode en mode ben, les, les animaux sont homosexuels parce qu'ils sont en captivité ou des choses comme ça et on rapportait toujours cette idée de nature et ce que ben, du coup cette personne a voulu montrer via ce bouquin c'est qu'en en fait on associait on utilisait le, le mot nature pour donner pour, donner, ben, pour confirmer d'autres oppressions comme le patriarcat et dans ce cas-ci l'homophobie et, euh, et qu'en fait, euh, au final, ce n'était même pas vrai dans la nature, euh, selon ce que les gens imaginent par nature. Et du coup, je pense que c'est un truc qui pourrait intéresser d'autres personnes euh, et qui traite un peu de ce sujet. OK. Euh, même oui, plus, bah, je voulais juste rajouter, même plus, c'était la nature contre nature. et Elle disait genre, alors, pour l'homosexualité, par exemple, c'est pas naturel, donc, OK, allons voir dans la nature. Dans la nature, on voit de l'homosexualité partout. Et après, et après, elle dit « Donc, il faudrait faire comme dans la nature, on y est. » Et après, elle faisait un, un retour à l'humain en disant que « Quelles sont les autres choses que fait la nature ?» Et là, elle montrait des choses ignobles que, que faisaient des animaux, des viols collectifs, mm. des choses comme ça, en disant « Ah, donc, ça aussi, il faut le faire ?» Puisqu'on doit, on doit copier la nature, on doit absolument être dans les normes. Mm. Alors, tout ça, on doit le faire aussi. Et, et je, trouve, je trouvais que c'était… Un un double piège et du, du coup mmh. jamais. Je hein, voulais juste rajouter ça. Oui, il y a cet aspect-là qui est assez présent d'à la fois idéaliser en quelque sorte la nature et en même temps totalement la dominer hein, et de pouvoir switcher de discours tout le temps. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question. Euh, Mais au-delà, ouais, au au ouais. dans la façon même d'en parler, euh, même là, on voit que la nature, c'est l'autre de l'humanité. Et moi, je ne mm. veux plus utiliser ce terme-là parce que euh, la réalité, elle n'est pas euh, à découper en deux trucs, l'humanité d'un côté mm. et le reste du monde de l'autre. Et il n'y mm. a pas non plus d'ordre naturel, il n'y a pas de nature des choses, mm. etc. Je pense que la quasi-totalité des sens du mot « nature », ils sont achetés à la poubelle. C'est une vision mm. du monde qui date de, des débuts du christianisme ou même de Aristote chez les Grecs et tout ah, ça. Elle est complètement dépassée scientifiquement il faut jeter cette notion-là et il faut utiliser oui. le mot « réalité » ou le mot si, «…» Si on parle de la réalité, on, ça n'a pas de sens de parler de choses contre-réelles. Alors, quand on parle de la nature, on fait semblant de parler de choses qui seraient descriptives, de décrire la réalité, mais quand on parle de contre-nature, on montre bien qu'en fait, on est dans du normatif, dans du prescriptif. On, on fait semblant d'être dans la description et en fait, on est dans la prescription. C'est une idée religieuse, l'idée idée de nature. C'est une sorte de succès d'année de Dieu. Mais euh, je veux dire, quitte à jeter la, la notion de la croyance en Dieu, autant jeter ce qui va avec, la croyance dans un ordre des choses, etc. Quoi. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et alors, du coup, là, je mets la deuxième question de Thomas. Bon, pour les pour les gens qui voient le live, il faut savoir que pendant les tests, c'était assez compliqué avec. Euh... La connexion d'Isabelle, donc parfois elle perd un peu ce qu'on dit. Alors ici j'ai affiché la question de Thomas. On en entend donc que, que c'est l'humanité, donc je pense que c'est venu il y a assez longtemps, hein, qu'il a écrit. On en entend donc que c'est l'humanité contre la nature, mais dans un monde patriarcal où la femme commence lentement à ne plus être un bien appartenant à l'homme, ou une marchandise d'une certaine manière, où l'enfant est encore une marchandise appartenant davantage au père qu'à la mère. Est-ce que le rapport de domination de domination sur l'homme sur l'animal est similaire à celui de la femme sur l'animal C'est une question un peu complexe. <rire> je ne sais pas si pas moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Mais si j'ai compris, euh, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Je ne sais, je j'ai pas, pas euh, essayé de regarder la différence entre le rapport de l'homme ou de la femme, entre guillemets, euh, sur les animaux. Je sais pas. Mmh. Moi, je dirais bien un petit quelque chose. Je sais pas si ça passe le son. Oui, on t'entend. Oui, c'est il mmh. y a quand même il un rapport un, un petit peu différent des femmes par rapport à la domination que les hommes, euh, à mon avis, qui est lié au fait que les femmes euh, sont un groupe dominé… Euh, mais par exemple, c'est très clair que les femmes mangent moins de viande que les hommes, de façon statistique, hein, et aussi moins de viande rouge. Et les viandes rouges, c'est des symboles, de, de, des, des marquages de violence, en fait, de domination très fort sur des gros animaux qui sont valorisants, comparés aux viandes blanches qui sont des petits animaux qui sont réputés féminins, hein, comme euh, la volaille, le lapin et tout ça. Et il y a, y a quand même un truc très genré dans le rapport à la domination spéciste. Notamment à la viande et à tout ça, quoi. mais pas uniquement. À l'équitation euh, dans un certain sens, au port de fourrure dans un autre sens, etc. Le cuir, c'est de... facilement un marqueur de virilité, etc. Mmh. Il enfin, y a plein de, de trucs comme ça, euh, de trucs okay. genrés qui se jouent euh, dans les différents types de domination euh, envers les animaux. Ok. Isabelle, je ne sais pas si tu as vu la question, mais c'était autour euh, de ce qui différencie le rapport euh, homme-animal et le rapport femme-animal. Est-ce que du coup, enfin, c'était... Donc là, ce que disait Yves, ben, c'était via la virilité notamment qui était souvent en fait associée peut-être enfin, ouais. au modèle... Enfin, je ne je... sais pas ça que tu as dit Yves, mais peut-être que quelque part au modèle du chasseur, enfin, à ce mythe-là de l'homme-chasseur peut-être un peu. Et voilà. Et du coup, voilà, c'était ça la question. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liens sur les marquages de domination envers les animaux à travers la viande et le marquage de domination des hommes envers les femmes à travers la sexualité. Et il y a sans cesse des passerelles dans le langage entre l'oralité et la sexualité, entre les femmes et les animaux, entre la viande et, euh, mm. et les femmes, en fait, entre euh, la consommation sexuelle et la consommation orale, etc. Mmh. D'ailleurs, ça oui. se dit parfois que les hommes, que des hommes voient des femmes comme des bouts de viande ou des choses comme ça. C'est ouais. des expressions ouais, ouais, ouais. qui existent. Mmh. Ok. Et du coup, on, tout à l'heure, on n'a pas tellement parlé, mais je pense que ça peut... Enfin, j'essaie de, de rendre le propos le plus clair possible sur la question de, de, du naturalisme, donc la l'idéologie selon laquelle il y aurait une nature d'un côté et puis les êtres humains de l'autre, il y avait en fait une question sous-jacente, c'était de voir l'un comme sujet et l'autre comme objet. Mmh. Et que du coup, j'ai l'impression que c'est en ça que ça croise aussi avec la question, euh, ben, la question des femmes, puisqu'il y a toujours une question de, de rendre objet quelqu'un ou rendre objet, enfin euh, que ce soit un, un animal ou... Euh, ou un animal humain <rire> Une animal humaine. Ok, je ne sais pas comment, quel mot ouais. utiliser du coup. Mais, <rire> mais alors peut-être que potentiellement, euh, que potentiellement si, je ne suis toujours pas sûre d'avoir complètement compris la question, mais peut-être qu'éventuellement, il y a, y a un truc genré qui se joue, dans le sens où éventuellement, une, euh, une personne euh, euh, assignée fille à la naissance, on va dire, a, a tendance à mieux comprendre ce que vit un dominé, donc, un animal non humain ou, ou a plus envie de se mettre à la place d'eux ou, euh, ou simplement pourra pour se mettre en empathie assez facilement et se dire ah « Oui, et moi aussi, je vis ça tous les jours euh, euh, et personne ne prend ma défense. » et Je ne sais pas, potentiellement, il y a quelque chose qui joue là, mais je ne sais, sais pas du tout à quel point ça a un impact réel ou pas. Moi, dans ma vie de tous les jours, je n'ai rien regardé euh, là-dessus avec ce regard-là. Si vous voulez… Il y a, on m'a envoyé aujourd'hui une citation d'une anarchiste du 19e siècle, une française, et que je trouve géniale à ce niveau-là. Si vous voulez, je vous lis le truc sur les liens. C'est Séverine, c'est une anarchiste assez connue de, de la seconde moitié du 19e siècle en France. Et elle dit « Parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, parce qu'il y a des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres, nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin, si pétries de perfection, le sexe masculin. Le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore, une compréhension un... parfaite. Ok, super. Elle, elle, elle relie super. son intérêt euh, et sa solidarité aux animaux à une condition commune, quoi, d'oppression. Si. Euh... Si tu as l'occasion de l'écrire sur le chat privé, je la tra transmettrai, je la mettrai en grand, comme ça euh, les gens pourront la lire, ah ouais. ou bien si Augustin okay. euh, qui est assez au taquet, si tu recites le nom, peut-être qu'il pourra retrouver la citation et la recopier pendant que nous on discute. Non, mais je la mets, là. Ok, très bien. Et alors, du coup, euh, je, je vais passer, donc, euh, à une autre question, puisque là, tout doucement, on s'approche de la fin, niveau temps, je sais que il y a des personnes qui veulent se coucher tôt parfois. Euh, et du coup, ce que je vous propose, c'est de, de, de parler un petit peu de vous, comment, comment vous faites. Bon, ça a déjà été exprimé que ce n'était pas facile en fait d'être antispéciste, notamment par le fait d'être isolé, notamment probablement par le fait que c'est une lutte qui a tendance à être mise un peu en retrait ou mise un peu plus tard que les autres. Et du coup, je voulais savoir... Vous, qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen enfin, Qu'est-ce qui se passe dans votre vie Qu'est-ce qui, qui vous permet de, de mettre en œuvre cet antispécisme Et qu'est-ce que vous viseriez Qu'est-ce qui, pour vous, serait une amélioration, en tout cas Évidemment, c'est très compliqué, enfin, on, très compliqué de, de, de, de modéliser des choses dans le futur qui risquent de jamais arriver telles qu'on les, qu les prévoit, évidemment. Mais juste de dire, ben, vous, qu'est-ce que vous verriez comme évolution possible, etc., du coup, la, la question, c'est... Bah, je je, donc, c'est trois, trois questions. C'est une, comment vous mettez en œuvre euh, votre antispécisme Qu'est-ce que vous viseriez d'un point de vue antispéciste Qu'est-ce que vous verriez à long terme ou à court terme comme une évolution vers l'antispécisme la, vers enfin, pour, pour, euh, enfin, Et euh, quel espace de lutte existe-t-il d'ores et déjà mais Après, vous n'êtes pas obligé de répondre aux trois, euh, mais voilà, si vous avez des réflexions mmh. sur une des trois questions, ça peut être intéressant. Ben, moi, je veux bien répondre, du coup. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais un peu dit ça au début, que, je, que dans la réflexion antispéciste, je m'étais vite sentie euh, bloquée parce que je ne trouvais pas justement de, de manière de matérialiser ma façon de penser ou, ou mon, mon développement euh, dans, que j'avais dans la tête. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai voulu changer ma façon de manger. Et, mais, mais moi, je considère que ça ne me, me suffit pas du tout. J'ai très Je n'ai pas beaucoup d'amis antispécistes et, peu de, et je, je vais à très peu de rencontres parce que souvent, je ne me sens pas euh, euh, proche de ce qui se passe. J'arrive n'arrive pas à, à voir ce que je voudrais. Et du coup, de fait, euh, ça ne m'aide pas beaucoup à m'organiser, ni seul ni avec des personnes. Mais du coup, moi, la décision d'arrêter de manger de la viande et tous les produits venant des animaux, c'était genre un début. Et euh, mais, je, mais je sens très bien que c'est pas suffisant et que de toute façon il, il est ancré dans, dans juste de la consommation et du coup dans une, une, une un, un engrenage capitaliste dans lequel je veux pas non plus me situer du coup moi je fais ça mais ça me suffit pas et je je je lui trouve pas une portée euh, suffisante mais je j'ai moi j'arrive pas à, je trouve pas beaucoup d'autres euh, d'autres outils voilà Ok. D'autres réactions par rapport à ça euh, Moi je suis actif dans le, le militantisme, non seulement bon un militantisme culturel autour de la notion de spécisme, la critique de l'idée de nature, la critique de l'humanisme et tout ça, mais aussi un militantisme qui vise à poser les, les questions en termes vraiment structurels, politiques, globaux, sociétaux, et par exemple, euh, au lieu de, récla de demander à, aux gens de devenir végétariens ou véganes, euh, demander ce qu'on appelle l'abolition de la viande ou la fermeture des abattoirs. Euh, C'est-à-dire que ce soit la société dans sa globalité qui prenne position et qui, euh, qui aboutisse à une conclusion euh, liée à, à ce qu'on sait de l'éthique, de la morale de façon générale. Ou euh, par exemple… Euh, euh, a organisé la journée mondiale pour la fin de la pêche, enfin organisée, maintenant c'est plus moi qui m'en occupe, mais je m'en suis occupé pendant des années, qui vise à attirer l'attention sur la question de, de la pêche et de la pisciculture. En fait, ce qu'on sait pas, mais c'est qu'il y a 100 fois plus d'animaux quasiment qui sont, des, qui sont tués pour la bouffe, qui sont en fait des animaux aquatiques que des animaux terrestres. Dans le monde, on tue 70 milliards d'animaux euh, terrestres dans les abattoirs, mais on tue entre 1000 et 3000 milliards de poissons, sans parler euh, des céphalopodes, des crustacés, tout ça, qui sont tout aussi euh, sensibles, qui tiennent tout autant à leur vie. Simplement, nous, par contre, on s'en fout euh, d'eux, on ne pense pas à eux parce qu'ils vivent pas dans, dans notre milieu. Quoi. Et du coup, ce type de militantisme, un, un type de militantisme qui est… Euh, euh, qui, qui, qui, qui, qui vise à la fois la population, faire connaître les idées, le fait qu'il y a des gens qui veulent interdire la pêche, euh, et euh, à la fois ça vise aussi les militants qui ont trop tendance à rester dans une optique purement euh, individuelle, mmh. euh, libérale, de demander aux gens, en leur âme et conscience, de décider s'ils vont continuer à faire massacrer et torturer d'autres animaux, etc., Là, c'est vraiment poser la question avec une revendication politique et vouloir que la société prenne, euh, ah, oui. prenne position euh, de façon globale. Quoi. Du coup, là, tu, dans ce que tu dis, euh, donc toi, tu, tu, tu veux dire que parfois il y a une tendance et à, à le rendre très individuel ou peut-être dans une logique un peu de bah, je, moi je consomme ça ou une logique peut-être parfois de pureté et que, et que toi tu veux que ce soit une revendication globale et d'un changement de paradigme même d'un paradigme légal dans ce que j'ai entendu c'est ça hein oui sociétal oui. de la même manière peut-être que, que c'est le cas enfin c'est parfois le cas avec l'écologie où parfois on résume des personnes résument les choses à nos actes individuels mmh où les fameux colibris, euh, chacun fait sa part et puis ce sera réglé. Quoi. Oui, chacun fait sa part tout seul dans son coin. Mmh. Et le, le colibri va perdre son temps à ramener une petite goutte d'eau euh, tout seul dans son coin qui ne sert strictement à rien, alors qu'il pourrait euh, appeler les secours, euh, organiser euh, la riposte, etc. collectivement. Mais euh, c'est cette, cette idée d'intervention collective sur, euh, sur le collectif, sur la, la politique, sur la, la, la vie de la cité, quoi. Ok, très bien. Et, et Isabelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter donc, sur ces, ces perspectives de lutte Moi, enfin, ah. je suis un peu, un peu attrapée parce que j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose. <rire> si ce n'est que, que j'essaye je de me dégonfler le moins souvent possible quand je suis dans des situations difficiles et d'affiner l'argumentation... Euh, peut-être même presque par rapport au style de gens que j'ai en face et de manière à ce que on soit de plus en plus nombreux pour préparer un changement politique. Ou le jour où ce changement politique se présentera, il bah y a des gens qui seront pas encore devenus vegan, mais qui seront, qui seront déjà convaincus et qui seront complètement contents qu'on leur facilite la chose en, en, en faisant le changement politique. Et, euh, et puis, après, j'essaye de soutenir des associations politiques comme L214, PEA, et, et puis, j'écris des chansons parce que dans le domaine de la chanson, il y a un gros travail à faire. Je suis la seule, pour le moment, je suis la seule antispéciste. Que... Ah, on t'a perdu. Ah oh là là, oui. dommage. On Mais c'est sûr que quand Isabelle dit qu'elle ne fait pas grand-chose, elle écrit notamment des magnifiques chansons antispécistes. Ouais. Elle exagère un peu en Donc, disant qu'elle ne fait pas grand-chose. Ouais. Du coup, on a perdu Isabelle au moment où elle intervenait, ce qui n'est pas très pratique. Là, il y a une suite alternative à l'histoire du colibri. En attendant que Isabelle se reconnecte. Donc Suite de l'histoire du colibri, l'histoire ainsi racontée est pourtant incomplète, mais sa fin mérite d'être enfin dévoilée. Le tatou poursuivi, colibri, c'est que plusieurs centaines d'hommes armés de lance-flammes sont en train d'allumer des feux partout à travers ce qu'il reste de forêt. Ils ont aussi empoisonné l'eau que tu tiens dans ton bec. Mais le colibri qui volait vers les flammes était déjà loin et n'entendait plus. <rire> Mais, soudain, un sanglier entreprit de charger les, des, les hommes de ses défenses. Il perçait les réservoirs d'essence et les jambes des pyromanes. Le tatou découvrant la scène effrayée interpella le sanglier. « Tu es fou, tu discrédites les efforts du colibri à, à mettre les humains en colère. Tu risques ta vie et celle de tous les animaux de la forêt. » C'est à quoi le sanglier répondit « Réveille-toi, tatou, je fais ce qui est nécessaire. » <rire> ok. Bon, il y a ça qui a été rajouté sur par Thomas. Ce n'est pas l'histoire alternative, c'est l'histoire non coupée par Rabi. <rire> Et sinon, il y, y avait une question là qui était passée euh, sur le côté euh, dans le chat. Ouais, c'est alors c'est en deux parties. Je mets. Ouais, mais alors ça fait long sinon. Ouais, le corridor naturel permettant la migration rapide d'insectes ou d'animaux n'existe presque plus. Le réchauffement des tiratoires va donc plus vite que le déplacement des espèces qui pourtant vont se déplacer pour essayer de suivre le changement. Par exemple, des insectes implantés en Espagne pourraient être utiles aujourd'hui sur un territoire au centre de France afin de réguler les espaces na naturels, biotopes et terroirs. Deuxième partie, dans un, une perspective écologique de préservation des écosystèmes, serait-il serait-ce éthique de déplacer des espèces d'un endroit du globe à un autre dans un objet d'implantation pérenne Je ne sais pas si quelqu'un a une, a une remarque par rapport à ça. Isabelle, tu es de retour. Tu étais en train de parler de... Oui. Alors, euh, il faut savoir que quand tu es parti, Yves, il, il a dit que tu disais n'importe quoi et qu'en fait, tu faisais plein de choses sur, sur l'antispécisme. Mais... Et... <rire> Je ne veux pas balancer, mais c'est ce qu'il a dit. Et du coup, euh, tu étais bah oui. en train de dire, je ne me rappelle plus exactement où tu en étais, mais tu venais de parler de L214 notamment, et tu parlais du fait que tu, vou que tu voulais préparer le monde antispéciste à venir. Si Je résume. Oui, c'est ça et puis, euh, bah, j'agis un peu sur un plan culturel parce que j'écris des chansons, parce que dans le milieu de la chanson que je fréquente, j'ai encore jamais rencontré ni de vegan ni anti autre que moi. Donc, il y a un énorme boulot à faire. Et euh, voilà. Donc, je passe par ces, par toutes les petites portes que je trouve, quoi. Voilà. Mmh. Euh, ce que, ce que je propose justement, ben, bah, ça a fait une très bonne transition parce que. <rire> Je proposais de donner des recommandations et dans un premier temps de ne pas faire des recommandations de livres, etc. Enfin, ça peut l'être aussi, mais dans un premier temps, je voulais plus aborder les recommandations pop culture. Par exemple, des, des films que vous avez vus, des musiques, des choses comme ça qui peuvent toucher à ce sujet. Bon, apparemment, d'après ce qu'Isabelle disait, c'est une extrême minorité, mais... Voilà, si vous avez des recommandations de ce type-là et sinon, on recommandera plus des trucs bien, un bien. peu plus appuyés et profonds. Il y avait un film euh, euh, assez récent euh, qui était à moitié fait en synthèse, à moitié pas. Je me demande s'il était anglais et coréen mmh. euh, avec une petite fille qui, qui a un cochon. Okja. Okja. Okja. Okja. Ah, c'était ça. Il ben, y a, a Turner qui est un rappeur qui Fait des, des raps euh, sur la question du spécisme, mais il n'y a pas Donc, beaucoup de monde ça. sur la question de l'exploitation animale. Il y a plus de gens, mais c'est encore autre chose. C'est pas nécessairement véritablement euh, nécessairement antispéciste, quoi. Mmh. Ouais. Donc il euh, y en a plus en fait sur l'aspect euh, vegan, on va dire, que sur euh, l'antispécisme. En prof, ouais. le concept Ou contre l'exploitation animale aussi. Contre les... Ouais. Qui va mettre l'accent sur euh, les souffrances animales, les torts qui sont causés aux animaux, mais sans nécessairement mettre en avant euh, les notions de spécisme, d'égalité animale, le, ce genre de trucs. Donc, le rapport dont, dont tu parlais, c'est en Norch, il est affiché là en dessous en bas. Ouais, il vient de sortir un clip qui s'appelle Antispéciste, je crois. C'est ah. que de la pop culture à vivre, tu demandes euh, Oui, après, on va voir les, les autres, mais je voulais juste voir déjà parce que. Parfois, c'est plus facile pour des gens d'aborder des trucs de la pop culture avant de, de lire un gros livre ou des choses qui peuvent être plus, plus effrayantes sur, sur, sur ça. Là, dans le chat, il y a quelqu'un qui parle de, de, de Plague Docs. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Apparemment, qui non. aborde ce sujet aussi. Non, euh, non, pas. Si on n'a plus de, de recommandations en pop culture, est-ce que vous avez des recommandations euh, sur le sujet dans l'absolu, que ce soit brochures, euh, films, euh, enfin, j'en sais rien, qui, documentaires, etc., qui puissent, euh, qui puissent euh, permettre aux personnes qui ont un tout petit peu été initiées au sujet-là d'aller plus loin Il y a un film qui est très bien qui s'appelle Spécécisme. C'est le terme anglais. Euh... Pour désigner le spécisme et qui est une enquête autour de la notion de spécisme. Euh, il n'est pas très connu, il est vachement bien. Je, je marque le nom. Ouais, c'est ouais. un, un documentaire qui doit durer une heure et demie, deux heures. C'est une enquête avec euh, dans la rue, auprès de philosophes aussi, auprès de militants et tout. Et puis euh, ouais, c'est un bon, un bon truc. Là, le spécisme, donc un documentaire qui aborde le sujet. Ouais. Il y a alors, Homo herbivorus aussi qui est pas mal. Mm -hmm. est... Il y a plein d'interviews euh, de plein de gens. Et puis, il y a un autre film euh, auquel je pense pas la... bon, bah. ce... ceux là. Bon, Mais ceux-là sont euh, sur Internet. Ensuite, il y a des bouquins. Là, par exemple, il y a Jérôme Segal qui, pub... qui a publié un bouquin euh, euh, ce mois-ci. Alors, il n'a pas de chance parce que c'est en plein confinement euh, qui s'appelle Animal Radical et qui est une bonne okay. enquête euh, sur l'antispécisme euh, francophone, et pas que. Il s'appelle comment Jérôme Ségal, ben, je vais vous noter Jérôme Ségal. Ouais. On, on essaiera de faire une petite liste un petit peu de ce qui a été euh, Animal ce radical, okay. c'est sur l'antispécisme radical. Euh, mais la, la, la citation de Séverine que je donnais, elle est tirée de son bouquin Ok, donc c'est ça. Et sinon, eh ben une copine et moi, on publie un bouquin qui s'appelle euh, Solidarité animale, défaire la société spéciste dans il devrait paraître dans un mois et demi. Bon, c'est pas tout de suite, mais... Et sinon, il y a plein okay. de brochures qui sont intéressantes sur euh, la rubrique fichier de la page Facebook contre l'ordre spéciste du monde. Ok. Ce que je propose, euh, Yves, du coup, pour euh, ce genre de lien, après, c'est qu'on fasse après une liste, peut-être, si tu peux me l'envoyer par mail, par exemple. Je, on, ouais. Comme ça, on fera une liste de petits liens. Euh, et, et du coup, euh, Isabelle ou Vali, est-ce que vous, vous avez aussi des choses qui vous qui vous ont marqué, qui vous parlent sur, euh, et que vous recommanderiez à quelqu'un euh, voilà, qui commence à s'intéresser au sujet de l'antispécisme que ce soit un livre ou autre chose. Il ah, y a, là, une, une, ici, bD. Y a mm -hmm. une BD qui est bien faite, enfin euh, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la, le personnage, s'appelle Insolente Veggie. Et, euh, et c'est une meuf qui explique euh, sa vie de, de, de vegan et antispéciste. Et c'est des fois très amusant aussi, il euh, y a beaucoup d'humour et... En tout cas, quand on est antispéciste, ça fait beaucoup du bien à hein, lire, de faire ah, ah", « quelqu'un d'autre le dit » et le met en image. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle explique très bien son propos et, mmh. et qu'il est aussi toujours très politique. C'est pas que euh, euh, expliquer euh, ce qu'il faut manger, comment, euh, euh, la recette du houmous et tout ça. Il y en a un d'ailleurs, un de ses volumes, elle a fait quatre bouquins qui sont vraiment géniaux. Et il y en a un mmh. qui s'appelle d'ailleurs « L'antispéciste, c'est pas pour les chiens ». <rire> okay. ah, c'est okay. pas mal. <rire> oui, je pas. Vous savez, son... Insolente Veggie, je l'ai noté sur... Euh, euh, non, mais son, son nom à elle, tu, vous connaissez son nom c ouais. elle, elle signe Rosa B. Alors, je vais le mettre. <rire> Il y a une blague interne. <rire> oui, c'est ça. Insolente Veggie. Okay. Bon, j'ai l'impression qu'on n'aura plus Isabelle. Ce que je lui proposerai c'est de de, de de me donner ses références si elle en a, et on fera nous un document euh, pour le pour le pour, pour que les gens puissent aller regarder avec des liens, etc. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez envie de, de donner encore enfin de dire encore quelque chose qu'on n'aurait pas abordé euh, via les questions euh, différentes ouais, alors, qui sont passées? Il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordé. Oui, ça j'imagine. <rire> Est-ce qu'il y en a un qui voudrait aborder maintenant ou la, la question du spécisme, de, si un, un truc c'est que, comme euh, dans, dans la vision du monde qu'on a dans, dans notre civilisation, c'est que les humains trônent à la fois, ils sont au centre, au sommet, euh, et. Euh, du coup, le, le spécisme, ça fonctionne aussi euh, envers les animaux. Il enfin, y, y a toute une hiérarchie, une sorte d'échelle de, des êtres qui existe, et où les humains étant au sommet, donc, les, les autres animaux sont plus ou moins bas, ils sont plus ou moins considérés comme inférieurs. Et euh, en même temps, comme les humains sont au centre, et ben, les animaux sont plus ou moins éloignés du centre. On les considère comme plus ou moins éloignés de nous. Mmh. Et... Euh, ça fait que spontanément, on va plus considérer des mammifères que des oiseaux, mmh. que des, des reptiles, qu a, des batraciens, et que mmh. les animaux aquatiques comme les poissons, on considère que c'est des êtres primitifs oublie, et, les et on les oublie, etc. Et donc, le spécisme, c'est aussi tout ça, toute une façon mmh. comme ça, hyper hiérarchisée, euh, de considérer l'ensemble des autres animaux, et les invertébrés, ils sont plus sont censés être plus primitifs et plus bas etc. Ce qui sont des termes qui n'ont pas de sens ces histoires primitifs ou pas quoi. Mmh. Euh, je veux dire, euh, ils ont eu le temps d'évoluer euh, comme tout le monde euh, et mmh. euh, ce qui compte ce n'est pas de savoir s'ils sont primitifs ou pas mais c'est de savoir s'ils ressentent des choses et mmh. s'ils les ressentent intensément ou pas etc. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, je passe un Par... petit message. S'il y a des gens qui veulent, après le live, aller sur le Discord de Second Souffle pour faire un petit un petit tour de ressenti, etc., ou d'autres choses, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça m'a été demandé que, que je passe le mot de, de nous rejoindre sur le Discord après pour les personnes qui le souhaitent. Et pour rajouter un, un truc sur euh, ce que tu disais euh, juste avant Yves, la, la, la hiérarchie encore entre les entre les espèces euh, non humaines. Moi, j'étais tombée, il y a, parce que ça m'aide à y repenser et puis à me dire moi aussi, parce que moi la hiérarchie, évidemment, je suis spéciste à la base et, et la hiérarchie, oui. je les ai faites moi aussi. Du coup, moi aussi, j'ai besoin de jamais oublier et de me refaire. Ah oui, c'est vrai, parce que quand même un peu. Et du coup, il y a, enfin, moi, il y a des choses qui m'ont qui marqué au tout début où je m'interrogeais je sur l'antispécisme, avant de tomber sur des, des écrits vraiment intéressants et bien clairs j'étais tombée sur un, un forum où des gens se demandaient euh, « Tiens, qu'est-ce qu'on a le droit de faire C'est quoi être végétarien Est-ce que les végétariens peuvent manger du poisson ?» Des, des trucs un peu, un peu con, con mais il faut dire que ça, ça rendait le, le discours un peu plus léger. Et alors, il y avait quelqu'un qui avait demandé eh « et les gars, euh, les fruits de mer, on peut en manger Non, c'est des fruits !» Et ça m'avait fait mourir de rire. Je n'arrivais pas à y croire, du coup j'étais mort de rire. Et du coup, ça me faisait repenser, bah oui, c'est vrai, il y a des, des animaux, genre des mollusques ou des, ou des animaux qui ont un système, un système nerveux beaucoup plus rudimentaire. Et du coup, à ce moment-là, la question se pose encore, tiens, alors est-ce que s'il n'y a pas de système nerveux, est-ce qu'il y a de la douleur Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il y a une conscience Est-ce qu'il n'y en a pas et, et moi, à chaque fois, avec cette blague entre guillemets que je, je me rappelle, que ça, que ça me reconscientise en mode il ne il faut pas tomber dans ce truc de fruits de mer, fruits euh, fruits fruit de mer et, et, et garder euh, une conscience euh, pour tous les animaux. Ouais. Ouais. Et du coup euh, je voulais euh, ben, je voulais vous remercier vous individuellement d'être venu euh, d'être là. Bon ouais, je dirai plus tard à Isabelle. Euh, merci à Augustin qui a beaucoup euh, aidé et euh... Et qui a préparé, euh, il y avait l'air de rien, c'était pas facile parce que c'est la première fois qu'on faisait un live et que c'était pas si simple techniquement. Il a beaucoup aidé pour que ça ait lieu. Et merci à merci, Thomas merci. et Roman d'avoir participé au test euh, qui nous ont aussi aidé. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, je, je dis un tout petit mot sur un truc dont Yves avait parlé euh, et qui, moi, m'intéresse beaucoup et j'ai l'impression que ça pourrait intéresser d'autres gens dans Second Souffle. Euh, je parle donc des, du projet qui a atteint partie édition sur, euh, sur des, petits, euh, des petits livres assez courts euh, qui abordent un sujet sur le spécisme. Et euh, je crois que dans les projets, il y avait Qu « Qu'est-ce Qu que le spécisme ?» et il y avait d'autres projets autour, justement, des liens avec d'autres luttes. Donc, mais voilà. euh... C'est pas sûr que... J'ai posé la question à ta partie euh, s'ils si étaient partants, mais ils... là, ils sont en vacances, ils sont en confinement, donc ils m'ont pas répondu. Eh ben, ouais. si jamais, si jamais ça n'a pas lieu, peut-être qu'à Second Souffle, c'est des choses qu'on peut éditer aussi. Il y a un petit message okay. d'Alain, qui est « Si vous devez faire passer un message essentiel pour l'antispécisme ?» si vous avez une idée. C'est un mouvement altruiste, et à mon avis, qui est vraiment... Euh universaliste, c'est-à-dire qui véritablement veut prendre en compte euh, les intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts à défendre. Et euh, okay. je, je pense que c'est un réel progrès par rapport euh, à ce dans quoi on vit, euh, bah, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Hein. C'est un mouvement oui. progressiste et à mon avis qui est vraiment révolutionnaire, pas au sens de les lendemains qui chantent et euh, le grand soir, mais au sens de vraiment euh, vouloir changer de façon rationnelle les bases de la société et de la prise en compte. À la question de, de message essentiel pour l'antispécisme, ben à la base c'est vraiment une façon de voir les choses différemment, juste essayer de se mettre à la place de... de d'une autre personne, un autre individu, et ça demande rien d'autre. Il n'y a pas d'obligation de, de manger comme ci comme ça, de faire de rien du tout à la base, mais juste le premier, la première étape qui est pour moi euh, euh, essentielle et qui ne demande pas d'énergie physique ni de changements radicaux dans sa vie, c'est juste euh, euh, implanter une nouvelle idée dans, dans euh, ce qu'on nous a déjà euh, fait comme bourrage de crâne. Et du coup, ben juste, il n'y a pas de Enfin, c'est pas un gros truc hardcore et tout ça. Juste, c'est un, un, implanter une petite idée et petit à petit, elle peut faire son chemin, mais juste pas le voir comme un gros truc euh, euh, indépassable. Mmh. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup et euh, merci à tous encore une fois et et bienvenue enfin aux, aux personnes qui iront sur Discord, bah, À tout à l'heure. Ciao. Bisous! Et eh ben! Merci, au revoir! Salut! Salut tout le monde! À bientôt! À bientôt! À bientôt. On est de part! À bientôt! Ou Qu quatre, qu'on soit vache! Ou prima, on aspire à bouger! On aime la liberté! Pourquoi si j'en ai quatre? J'ai pas le droit de m'ébattre Même pas de me débattre Confiné dans une boîte Tellement trop étroite à ah, vraiment je m'éclate Dans une vie si Folâtre Je ne peux pas bouger Je ne peux pas têter Je ne peux pas brouter Je ne peux me Gratté, encore moins gambader ni me faire aimer je suis bien trop gâté qu'on aide pas tout quatre qu'on soit vache ou primate on aime les plaisirs et puis pas trop et pour mieux m'animer mes muscles atrophiés, vous ne donner à manger que de petits laits caillés Vous préférez ma chair blanche et sans aucun air Affolé dont on m'a séparé Leur chair tremblante Nos sueurs étouffantes